Mais je suis sur le carrefour. Oui, j'ai laissé premier carrefour Deuxième carrefour, c'est là. Mais je ne trouve même personne pour donner le téléphone. Il va t'indiquer, il va m'indiquer. Je ne trouve personne. Vraiment, que... ta zone-là, c'est calme. Est -ce Moi, je ne trouve personne sur la voie pour, pour donner. Oui. Tu as dit de faire tout droit. Je vais trouve monsieur. Non, pardon. Hein. Bon, je t'en. Tu as dit de faire tout droit. Je, fait tout droit. je ne te trouve pas. Je suis un monsieur-là. Il faut de lui donner le téléphone. Il va mieux m'indiquer, c'est ça Super, je, vais, je vais aller quelque part là quoi. Il va, il va vous indiquer, okay, vous allez me m'aider. Il a dit que c'est quelque part là. Il est, il est. Oui. Ah ah! Oh, oh, oh, oh, ah sur le oh, au caca, au oh, oh, oh, là Hey, hey, hey, la, la, la maison qui... Non, qui est en face. Tu me caca, me caca, me caca, me caca. Le du... du... du... cas <médicé> c'est <médicé> là. Le crédit est fini. Le <médicé> crédit est fini. fini. <médicé> Jésus! Il vais plus écrire là, il va crédit à côté ici. Ah, ah. Mais, mais tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu n'as pas de crédit. Au crédit, créé, au crédit, au crédit, au crédit, Et tu mets, j'ai <médicé> Que tu me gênes comme ça. Non, c'est bon, j'ai pu ah. pousser mille francs. Attends, il a pris là encore. Mm. Hum. Oh. Hey, hey, hey, lui là-bas, là, il ne peut pas vite, vite pas parler. Oui, il a dit là où il y a mécanicien, là, non. Hey. J'ai dit à mes crédits. Il a dit, il a déjà ah, ah non, c'est cré, écrée, écrée, écrée, crédit là. On finit. Oui, c'est ça, je, je dis. C'est juste enfin du mec, mec, mecha, mec mecha, Mécan, Mécanicien là là. Eh, hein, là, là là. la maison à à Kokoko, -co, à coco. -co, à coco -co, à Kokoko, -co, à, coco -co, à coco -co. Hey, coco. Oh! Me à côté, oui, c'est juste. Mm -hmm. C'est lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, continue, ok, c'est, c'est ça, je vais oui, lui, lui dire, c'est toi, toi, toi, toi, toi, toi, c'est moi, oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi, que j'ai encore fini, j'avais pu pousser mille fois, hein, pourquoi tu me gênes Je peux partir. Je vais Je vais pas un crédit. Mais tu tu veux pas de crédit. Je vais être très crédit. Je vais crédit. Je vais crédit. Je vais crédit. Je vais crédit. Je vais être crédit. Je vais être crédit. Je vais être crédit. Je vais Je vais être crédit. Je vais crédit. Je vais crédit. Je vais crédit. Je Je vais Je vais crédit. Je vais Je vais crédit. Je vais crédit. Je vais crédit. Je vais crédit. Je vais eh, hé, hé, hé, hé Attends, attends, auton garde, il n'est pas bébé, au oh, bébé, bébé, au oh, bébé, bébé. Oh, ça vous oh, ben, a donné le bébé. Au Mais je lui ai dit que la, la, la maison qui okay. oh, est. Ben. Ah ah Eh C'est ça, que je lui parle, mais, mais, mais il ne parle pas vif. C'est ça. ça, je te dis que la maison qui est à Coco. A coco à coco, à cococo, à cococo, à coco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 a droite ou bien À coco, à coco, à coco, à coco, à côté. C'est bon, c'est bon. Et dit que c'est bon, c'est bon. pas fini de parler mais que c'est bon, même, même. Ça veut dire à quel point tu veux même. Oui, oui, oui, oui, oui. oui, oui, oui, C'est à côté là. C'est là, c'est ça. C'est la maison c'est bon, c'est bon. là. C'est C'est la maison c'est bon, c'est bon. fini encore. Oui. À cause de vous, j'ai payé crédit pour 15 000 tout de suite. Vous allez prendre mon argent comme ça. Attendez. À cause de vous, j'ai payé crédit pour 15 000 fois La maison, je sais. La maison à cause C'est ça qui est là. Ouais, qu'est-ce que j'ai dit de. C'est ça, je voulais te montrer. Tu me connais J'ai payé crédit. Attends, attends, tu me connais. Oh la vie. Tu me connais.